5 erreurs à éviter pour tout entrepreneur qui veut se lancer en Afrique et partout ailleurs. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 erreurs que tu ne dois pas commettre si tu vraiment tu veux réussir ton projet d'entrepreneuriat, ton projet d'investissement. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la dernière erreur à ne pas commettre, je pense que c'est ça qui peut te permettre d'éviter de perdre énormément d'argent, quel que soit ton projet. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner. On a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés. On est la première chaîne au Canada francophone qui parle d'investissement, de mindset, d'entrepreneuriat que ce soit en ligne ou partout ailleurs en fait. Clairement, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve chez moi, à mon domicile non loin de Montréal. Je prends du temps pour te partager certaines erreurs que j'ai faites et ce que j'ai appris de ces erreurs-là. Je pense que cette vidéo va te permettre d'éviter les mêmes erreurs que moi. Et qui dit erreur, dit ne pas perdre d'argent. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La première erreur à ne pas faire quand tu veux te lancer, c'est de vouloir que tout soit parfait en fait que tout soit parfait c'est à dire c'est que moi je discute des fois avec des amis à moi qui ont des projets ils ont des projets depuis quatre ans c'est à dire depuis quatre ans ils ont des projets ils sont sur leur business plan ils sont sur leur plan d'affaires ils veulent que tout soit carré ils ont fait les études de marché etc tout ça c'est long tout ça c'est long en fait tu n'as pas besoin d'être prêt pour te lancer je te donne un exemple demain tu veux lancer une activité tu veux tester quelque chose tu peux commencer à vendre sans même avoir ton produit je te donne un exemple si demain par exemple tu veux vendre disons tu veux vendre des bougies tu vois, je prends l'exemple de bougies. Imaginons que tu veux vendre des bougies. Est-ce que tu as besoin d'avoir tout le matériel nécessaire pour fabriquer des bougies? Je te parle des bougies parce que j'ai eu à produire des bougies il y a de ça quelques années parce que du coup, je voulais me lancer dans l'industrie donc dans la production de bougies, donc ce que j'ai commencé à faire, puis j'ai abandonné. Mais en y repensant aujourd'hui, je me dis en fait, j'aurais pas dû faire les études de marché, aller sur place, commencer à commander le matériel sans même tester le produit. Donc c'est-à-dire avant de vouloir vendre un produit, tu peux d'abord le tester sans même l'avoir. C'est-à-dire c'est que tu peux commencer à vendre des produits d'autres personnes. Donc j'aurais pu prendre les bougies, j'aurais pu créer une page sur Facebook, créer un site web, etc., créer une boutique en ligne et commencer à commercialiser ces produits-là qui ne sont pas les miens. Donc, en commençant à commercialiser ces produits-là, je prends peu de risques. Pourquoi Parce que bah, j'aurais pu peut-être prendre, je donne un exemple, hein, peut-être 2000 bougies que j'essaie de vendre. Donc, je fais le marketing autour de ça. Si ça avance, ça veut dire que le produit peut plaire. Donc là, je peux commencer à me dire, OK, j'en vends d'avantage pour commencer à générer de l'argent. Et cet argent, je vais commencer du coup à développer mon activité, donc à créer toute la chaîne de valeur qui permet de commercialiser les bougies, c'est-à-dire l'emballage, la production, le transport, etc., la transformation, tout ça. Donc, tu commences par la fin, après tu remontes la chaîne en fait. Donc, clairement, tu n'as pas besoin d'être prêt pour te lancer. Donc, si aujourd'hui tu as un produit, teste-le d'abord. La deuxième erreur à ne pas commettre lorsque tu veux te lancer en affaires, notamment en Afrique, c'est de te dire que tu as trop de concurrence, je suis trop petit, le marché est déjà saturé, il y a tel ou tel acteur. Ça, des fois, c'est des croyances limitantes. Okay je te donne même un exemple. Hein. Par exemple, moi, je me suis lancé dans le domaine de l'immobilier, dans la formation en investissement immobilier au Québec, au Canada de manière générale. Okay. Je suis le plus jeune, je suis immigrant et j'ai peut-être le moins d'immobilier parmi la plupart des personnes qui sont allées. Voyant ça, sachant que je ne viens pas du pays, voyant ça, quelqu'un d'autre se serait dit « ça ne sert à rien de se lancer, et voilà déjà les, les grands qui sont là, etc. » Mais non, tu vois, en discutant maintenant avec mon coach, il m'a dit « non, mais là, il y a une place pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse part de marché avec même 2% du marché. Tu peux bien t'en sortir. Le marché, il est grand. » C'est-à-dire, c'est que du moment où une personne aime ton produit ou comprendre ton produit ou envie d'acheter ton produit, sache qu'il n'y a pas non pas des centaines de personnes, mais des millions de personnes, voire même des centaines de millions de personnes qui sont prêts à acheter ton produit. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est quand même des milliards sur Terre. Donc, c'est-à-dire c'est que toi, tu peux être sur un marché où tu as 300 000 personnes, 500 000 personnes, 1 million de personnes. Et parmi ces personnes-là, il te suffit peut-être d'avoir, je ne sais pas, 100 clients par an pour faire ton chiffre d'affaires. Tu n'as pas besoin de, de vouloir servir la Terre entière. ok Donc, clairement, ne te laisse pas intimider par le fait que voilà tel est gros, tel est là depuis, il y a de bon nombre d'acteurs. Sache une chose, c'est que dépendamment de comment tu fais ton marketing, les personnes t'achètent toi, surtout quand tu fais dans du service. Les personnes t'achètent toi, les personnes n'achètent pas forcément le produit. Bien évidemment, il faut avoir un bon produit derrière. Mais les personnes t'achètent toi, c'est-à-dire que la personne qui va venir prendre ton service se reconnaît en toi, tu vois, s'identifie par rapport à ton histoire, s'identifie par rapport à ton vécu. Moi, c'est exactement ce que j'ai par rapport à mes services. Et ce, ça peut s'appliquer même pour les produits physiques. C'est la raison pour laquelle demain, si tu lances des produits physiques, je t'invite à avoir également une présence en ligne. Parce que à travers ton produit physique, tu peux également te mettre en avant pour expliquer aux gens pourquoi tu aimes tant ce produit physique. Donc, Imaginons, par exemple, tu veux produire des oreillers. Tu sais qu'il y a des personnes qui aiment ce type d'oreiller. Okay? Ce qui va te permettre de mieux vendre cet oreiller-là, c'est d'expliquer aux gens ce qui t'a amené à concevoir ou à fabriquer ou même à commercialiser cet oreiller. Quelle est l'histoire derrière ton oreiller que tu veux vendre? Et en faisant ça, quelqu'un qui aime les oreillers en lui racontant pourquoi et comment tu en es arrivé là, cette personne va s'identifier à toi et va acheter tous les oreillers que tu peux imaginer en fait chez toi. À, à chaque fois que tu dois sortir un nouvel oreiller, il va l'acheter. Okay? Parce que en fait, ce qui déclenche l'achat, c'est l'émotion. Donc si dans ton marketing, tu arrives à donner, à créer de l'émotion à ton prospect, il va acheter. Donc juste, ne viens pas juste lui dire Ok, voilà mon oreiller, achète-le. Chaque... Non, dis-lui pour, pour, pourquoi cet oreiller est comme ça, pourquoi c'est comme si comme ça, pourquoi c'est cesse. Telle couleur, etc., et tu verras que ça fait la différence. La troisième erreur que tu ne dois pas commettre lorsque tu te lances en affaires, c'est de ne pas maîtriser tes chiffres. Il faut que tu maîtrises tes chiffres. Je vois trop de personnes se lancer, que ce soit en immobilier ou peu importe de le domaine d'activité, se lancent en affaires et ne maîtrisent pas les chiffres. Dès que tu démarres, tu dois maîtriser tes chiffres. Tu n'as pas besoin d'être expert comptable ou comptable pour maîtriser tes chiffres. C'est juste tes rentrées d'argent moins tes dépenses. OK? Il faut que tu maîtrises tes chiffres. Quel est le profit qui te reste Quel est l'argent qui te reste tous les mois okay? Combien te coûte un client. Quand je dis combien te coûte un client, combien ça te coûte en termes de marketing pour attirer un client. Okay? Par exemple, moi, tu vois, je fais des événements où je promouvois des produits et des services. C'est-à-dire que j'organise des événements où je promouvois des produits et des services en ligne. Okay? Mais je connais mes chiffres. Donc, par exemple, je sais que voilà, je vais mettre tant en publicité. Je sais qu'en mettant tant en publicité, je vais être visible auprès de tant de personnes. Je sais que parmi ces tant de personnes, il y en a un certain nombre qui vont s'inscrire à mon événement pour voir l'opportunité que je vais leur présenter. Parmi ces personnes qui se sont inscrites à mon événement, je vais avoir, par exemple, le tiers qui va assister à l'événement. Et je sais que parmi ce tiers-là, il va en avoir 10% qui vont potentiellement prendre le produit. Donc, si j'ai mis 1000 dollars de publicité, je sais que pour avoir un client, ça me coûte 100 dollars. Je donne un exemple. C'est beaucoup plus, mais je te donne un exemple. Donc, tu es obligé de savoir combien ça te coûte d'argent pour ramener un client. Et bien évidemment, quand tu as une entreprise, le but pour toi, c'est de faire du profit. Le sens même d'une entreprise, c'est de faire du profit. Donc, forcément, le coût qu'un client te coûte, il faut que ce client-là te rapporte beaucoup d'argent pour que tu fasses du profit. C'est-à-dire, un client ne va pas te coûter 100 dollars pour que tu lui vendes un produit à 80 dollars. Sinon, tu fais une perte de 20 dollars minimum. Si ton client te coûte 100 dollars, mais te rapporte 1000 dollars ou même 200 dollars, bah tu fais deux fois, de, tu fais, tu fais du profit. tu vois. Donc, clairement, tu dois maîtriser tes chiffres. Et ce n'est pas tant maîtriser ces chiffres en termes de coût de production, coût de… Voilà, ça oui, mais c'est aussi en termes de marketing. Parce que le marketing, c'est ça qui te permet de vendre. C'est ça qui te permet de faire connaître ton produit et de vendre ton produit. Donc, quel était ton coût d'acquisition Ça, c'est quelque chose que tu dois maîtriser. Et beaucoup de personnes, des fois, j'ai à le voir, c'est-à-dire, elle va lancer un magasin de vêtements, elle va commander plein de vêtements, elle va faire sa boutique et tout, et tout, et tout. Elle va mettre ses vêtements en vitrine, et elle attend. Qu'est-ce que tu attends, en fait Tu vois, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, tu dois maîtriser tes chiffres. Donc, qu'est-ce qui t'amène à avoir tant de robes en vitrine Qu'est-ce qui t'amène à avoir tant de chaussures en vitrine Tu ne vas pas juste mettre des produits comme ça il faut que tu puisses avoir les chiffres qui te permettent de mettre tant de robes sur ta vitrine par exemple moi quand je lance des produits je sais que voilà ce mois-ci je vais avoir tant de clients donc je vais mettre en avant tant de produits pour satisfaire ces clients là si le mois prochain je vais faire le double je vais mettre ben, deux fois plus de produits peut-être parce que j'ai mis deux fois plus de marketing derrière donc clairement c'est comme ça que tu dois réfléchir la quatrième erreur à ne pas commettre lorsque tu veux te lancer en affaires c'est de vouloir copier enfin, c'est de vouloir copier les autres c'est-à-dire c'est de vouloir faire exactement comme les autres. En fait, en affaire, le plus tu arrives à te différencier, tu peux t'inspirer de quelqu'un, mais tu ne vas pas copier la personne, tu vois. Il faut qu'il y ait ta touche personnelle, parce que si tu copies les autres, il n'y aura pas de différenciation. Les gens ne sauront pas pourquoi prendre ton produit versus l'autre, en fait. Les gens ne sauront pas quelle est la différence entre ton produit et celui de ton concurrent, tu vois. Et des fois, en fait, il faut se dire une chose, c'est que le fait de se différencier, c'est ce qui rend unique, c'est ce qui rend ton produit rare, c'est ce qui rend ton produit inaccessible, si je peux dire. Et le fait que ton produit soit inaccessible, c'est ça qui... C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsque moi je promouvois mes produits et services, ce n'est pas ouvert pour tout le monde. Et je sais parmi vous qu'il y a des personnes qui se disent « Oui, Florent, ces formations sont chères, etc. » Mais c'est parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Nous, on a un certain type de profil avec lequel on travaille parce qu'on sait que ce profil-là va pouvoir atteindre les objectifs. Parce qu'il y a beaucoup de rêveurs sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Voilà, je suis à l'immobilier, ça va aller vite, tout cela, etc. » Non. Si je mets ces conditions, si je mets ces profils, c'est parce que je connais mon avatar client, je sais, qui je peux aider, comment je peux l'aider et en combien de temps je peux l'aider. Et c'est ça que tu dois faire. Donc, tu dois te différencier. Et le plus tu te différencies, le plus tu connais ton client. Et le plus tu connais ton client, le plus tu es à même de lui fournir le résultat que tu veux lui offrir ou la sensation que tu veux lui fournir à travers ton produit physique, si c'est du physique que tu fais. Pour ça C'est la quatrième erreur à ne pas faire. Et la cinquième erreur à ne pas faire. Et ça, c'est la plus importante. Et c'est ça qui m'a permis de faire exploser mon business, de ne pas mettre ses prix auprès du marché. Parce que en affaires, on a la fâcheuse tendance de vouloir être compétitif en termes de prix. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, ce n'est pas le marché qui doit dicter ton prix, c'est toi-même qui dois dicter ton prix. Donc, c'est pas parce que ton concurrent fait du moins 20% que toi, tu vas faire du moins 25%. Nous, par exemple, dans mon entreprise, on fait rarement de promotion. Est-ce que tu as déjà vu un Louis Vuitton, un Gucci faire des promotions? Jamais. Déjà, le fait de vendre moins cher, ça tue une marque, en fait. Imagine demain, Gucci te dit moins 50%. C'est-à-dire, je pense même que les gens vont venir brûler les magasins. C'est pas possible. Moi, si je vois un jour Gucci faire les promotions, je ne vais plus jamais mettre mes pieds là-bas. C'est pour dire quoi? C'est que le prix dicte également ton positionnement. OK? Quand je dis ton positionnement, ça veut dire quoi? Ton positionnement par rapport à ton client par rapport à ton futur client. Le positionnement, c'est-à-dire, c'est que tu peux être perçu comme le meilleur par rapport à ton client, c'est-à-dire que ton futur client te voit et se dit « Non, lui, c'est le meilleur. C'est le meilleur par rapport à ce que j'ai besoin. » Et ce n'est pas forcément nécessaire que ce soit le meilleur dans son marché, dans son industrie, etc. Mais par rapport à ce que moi, je veux, c'est le meilleur. Et le prix t'aide également à faire en sorte que les clients aient cette perception de ton produit. C'est la raison pour laquelle, par exemple, moi, j'ai augmenté mes prix de façon significative pour avoir ce positionnement-là. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'être comparé aux autres personnes qui font de l'immobilier. Si lui fait son accompagnement à 2 000 3 000 4 000 c'est son problème. Si lui vend ses produits à 100 200 100 c'est son problème. Moi, je mets mes prix parce que je sais, je connais la valeur de mon produit. Et ça, ça t'aide également par rapport à ton client parce que le client, quand tu fais comprendre à ton client que tu es le meilleur dans ton domaine, ok quand tu fais comprendre à ton client que tu es expert dans ton domaine et que tu t'y connais, parce que bon, le client va vérifier, il va regarder les témoignages, il va regarder un peu tes résultats, il va faire des recherches sur toi, etc. Donc, il va avoir cette valeur perçue de toi que tu es le meilleur. Quelqu'un qui sait que cette personne est la meilleure dans son domaine ne s'attend pas à ce que ce soit le moins cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un voit que tu es le meilleur, si la personne perçoit que tu es le meilleur, mais voit que le prix est bas, la personne ne va pas te prendre sérieux. Mais si la personne perçoit que tu es le meilleur, et que tu as un prix à la hauteur de ta position, c'est tout à fait normal. Et clairement, le moins cher est cher. C'est-à-dire que les personnes qui veulent faire de bonnes affaires en essayant d'avoir des promotions, etc., tout le temps, ça ne fonctionne pas. Moi, à chaque fois que j'ai voulu avoir un rabais par rapport à un produit ou un bon coup ou des coupons de je ne sais quoi, soit j'ai perdu du temps, clairement, parce que le fait de chercher la bonne affaire sur Internet pour voyager, par exemple, ou pour avoir une réduction, tu vas perdre plus de temps en cherchant la bonne affaire qu'en essayant de gagner, en prenant ce temps-là pour essayer de gagner plus d'argent, peut-être pour t'acheter un billet en classe supérieure. OK? Donc, clairement, tu dois te positionner en termes de prix. Donc, le prix, c'est un élément très, très, très important par rapport à ton branding. Le branding, c'est quoi? C'est l'image du marque. Par rapport à ta valeur perçue, par rapport à ton positionnement. Donc, en tout cas, la dernière erreur à éviter, c'est de vouloir mettre ton prix par rapport au prix du marché. Nous, par exemple, on est une de nos entreprises, on est connu pour être les plus chers. Et c'est très bien comme ça. Parce que, en fait, quand tu as un certain prix, tu mets, de côté, tu mets de côté les personnes qui ne correspondent pas à, à, à ton type de client. Et crois-moi en termes d'expérience, hein, avant je faisais des prix un peu plus bas, après j'ai augmenté mes prix, mais de mon expérience, c'est que quand tu mets des prix bas, c'est les personnes qui paient le moins cher qui vont le plus te créer de problèmes. Pourtant, la personne qui, qui paie à la hauteur de ton standing, de ton branding, de ton positionnement, appelle ça comme tu veux, cette personne-là va te respecter par rapport à ton temps, va même être plus engagée. Parce que le fait également de mettre un prix cher, ça t'aide à délivrer le service à ton client parce que si je te donne un conseil pour 50 tu vas te dire ah c'est 50 dollars, ça se trouve tu vas même pas passer à l'action imagine demain je te vends ma formation à 50 dollars, il y a de fortes chances que tu ne passes pas à l'action mais si je te vends ma formation à 5000, 000 10 000 voire même 15 000 ce qui sont nos prix de base le même conseil crois moi que il y a de fortes chances il y a de très très fortes chances que tu sois beaucoup plus engagé et l'engagement c'est un élément très très très important par rapport aux résultats que tu vas avoir c'est la raison pour laquelle le fait de mettre ton prix haut aide également ton client parce que le fait que ton client paye plus cher, il va être plus engagé, il va être plus attentif, il va porter plus d'attention à, à ce que tu lui dis pour avoir des résultats. Et nous, on le voit même par rapport à nos différentes formations, c'est que les formations qu'on vend le moins cher, ces personnes-là ont moins de résultats parce qu'elles ont payé moins cher. Donc, elles ne sont pas aussi engagées que quelqu'un qui a payé plus cher. Et les personnes qui paient le plus cher, c'est eux qui ont le maximum de résultats. Toutes les personnes que tu vois en témoignage sur nos sites web, sur nos différentes pages, etc., c'est les personnes qui ont payé minimum, je dis bien minimum 10 à 15 000 Et tu vois les résultats. Non, le prix te permet d'avoir un certain positionnement par rapport à ton marché et de mieux servir tes clients. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à la partager. Si tu veux aller plus loin, Sache qu'on organise un événement tous les mois où on apprend justement à tout chef d'entreprise comment développer son entreprise grâce à Internet, grâce au digital, grâce aux réseaux sociaux. Okay? On a généré énormément d'argent grâce à Internet. On aide aujourd'hui beaucoup d'entreprises à faire la même chose. Donc, si tu veux faire partie du mouvement, tu t'inscris et tu auras toutes les informations par rapport à notre prochain événement sur Internet. À très bientôt. Ciao.